Le moment est venu de la période de questions orales. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Bonjour à la Première ministre. Le chef, notre chef, Doug Ford, et les familles sont très émus par les événements d'hier. Nos pensées sont avec les victimes, leurs familles et ceux touchés. À l'intersection de Young and Finch. Nous voulons remercier les premiers intervenants courageux. Nous voulons remercier les premiers intervenants courageux, les équipes d'urgence qui continue de travailler sans effort. Et nous voulons exprimer nos sentiments avec la première ministre. Merci, Monsieur le Président. Je sais que tout et chacun en cette enceinte sont à de tout cœur avec les familles, les amis des victimes et toutes les personnes touchées par cette tragédie. Je voudrais vous faire la mise à jour que j'ai donné à la presse ce matin, il y a des familles, des amis de cette tragédie et les victimes qui ont survécu et leur vie ne sera plus pareille. Nous voulons, nous sommes avec eux et nous voulons assurer notre appui. Comme le maire a dit hier, ce confort est nécessaire pour aider Toronto et après, pour aider plus gentils les uns envers les autres. En tant que première ministre, c'est ma responsabilité de s'assurer que toutes les ressources propres bien celles nécessaires pour l'enquête et les mesures de sécurité sont disponibles. Je voudrais dire aux Ontariens et aux Torontois j'ai reçu de l'information ce matin, les porte-parole de la sécurité travaillent avec, les, avec le fédéral et les, la police, les services de police municipales, dans l'enquête qui est en cours, les gens sont là pour identifier les victimes, pour que le processus d'identification soit fait le plus rapidement possible et pour aider les familles dans le deuil. J'ai consacré l'après-midi avec le maire Torrey notre York. Je suis admiratif envers les sapeurs-pompiers, les ambulanciers, les policiers qui étaient là hier. Ils sont intervenus de façon professionnelle, empathique. Ce sont des hommes et des femmes braves et on les remercie. J'ai eu l'occasion de consacrer des efforts à l'hôpital qui a reçu le plus grand nombre de victimes. Une fois de plus, nous voulons remercier toutes et chacun, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les ambulanciers, les ambulanciers, les ambulancières et les professionnels de la santé, le PDG de l'hôpital a dû faire face à la réalité. Ils sont prêts pour une telle éventualité. Ils ont une formation et ils s'exercent. Lorsque cela est survenu et que des appels ont été faits à des, du personnel qui n'était pas sur les lieux, ils sont venus. Merci à tous les professionnels de la santé, à tous les voisins, à tous les passants à toutes et chacun qui ont aidé. J'ai entendu une question à la radio ce matin, à savoir que notre ville, notre province, notre pays, à cause de cet acte gratuit de violence, la vie de ces victimes sera changée. Mais notre travail collectif est de trouver une façon de faire un deuil, de reconnaître cette douleur et d'être avec ceux qui ont perdu tant, et de nous assurer que la vie de Toronto continuer. Nous sommes en mesure de faire preuve d'empathie à Toronto, en, en Ontario et au Canada et, nous l... et dans les jours qui suivent, nous allons pouvoir nous en inspirer. Étant donné les circonstances et ma décision, Lorsque le troisième parti posera la question, je vais donner à la chef du troisième parti pour faire des commentaires et je vais revenir à la chef pour offrir l'occasion, si elle le désire, de dire quelques mots, puis nous allons passer à la période de questions orales comme nous devons le faire, chef de l'opposition officielle. Premièrement, je voudrais remercier la première ministre pour sa mise à jour des événements. C'était très respectueux. On apprécie vraiment, en toute sincérité, le travail des premiers intervenants des services d'urgence, et j'ai hâte, première ministre, d'avoir d'autres mises à jour. Nos pensées, nos cœurs, souffrent pour les familles et leurs victimes. Chef du troisième parti, ce genre d'événement, on pense que c'est toujours ailleurs, puis on découvre qu'on vit dans un monde, et malheureusement, ces choses surviennent de façon pas toujours intéressante pour les personnes touchées. Je pense qu'il y a des événements, qu'il faut dire, les corps de police et leur comportement hier nous rendent fiers que l'intervention pour calmer la situation et de faire ce que doit faire un bon service de police au moment d'arrêter ou d'interpeller cet individu, cela est éloquent. Mais c'est en raison de la formation des ambulanciers, des ambulancières du service d'incendie, je dois dire merci. Et la première ministre l'a dit, ainsi que le chef des conservateurs l'ont dit. Tous les premiers intervenants sont intervenus de façon professionnelle. Comme nous sommes très impressionnés, les personnes qui étaient sur le trottoir, sur la rue, ils étaient là et ils ont fait tout en leur pouvoir pour améliorer la situation et dispenser des premiers soins. J'ai un ami qui était là. j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant parce qu'il souffre lui aussi. Je voudrais vous laisser savoir que le néo-démocrate André Orvat, nous sommes de tout cœur avec les services d'urgence, les services de police, avec les citoyens. Et Andrea est sur le terrain ce matin pour offrir ses sympathies. Nous voulons remercier tous ceux qui sont intervenus, qui étaient sur les lieux. Franchement, c'était une tragédie horrible qui s'est produite hier. J'apprécie tous les commentaires et me permettent d'exprimer. Je retourne au chef de l'opposition pour ces complémentaires. Cet endroit est unique. Il faut poser des questions au gouvernement. Cela aura lieu complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, je parlerai en tant que chef intérimaire de l'opposition officielle quand... et je vais continuer mes tâches de retour à la première ministre. Première ministre. Les contribuables, les consommateurs veulent des réponses. Quand est-ce que la première ministre a été au courant que Hydro One se faisait payer un salaire de 6, milliards, de 6 millions pardon, et des bonus de séparation de 10 millions? Ministre de l'Énergie, je suis heureuse de répondre à la question du chef intérimaire des conservateurs. Pour le salaire d'Hydro One, ce sont des salaires élevés comparativement aux anterniens. Nous allons nous engager à travailler avec Hydro One sur la redevabilité, la transparence et la réglementation en tant qu'actionnaire majoritaire. Je sais, Monsieur le Président, nous allons continuer. De travailler avec Atro One et sa direction. Nous avons vu des modifications. L'équipe de direction a trouvé 146 millions d'économies. Et nous avons éliminé le programme de débranchement hivernal. Nous allons continuer d'assurer le suivi de la situation complémentaire de retour à la Première ministre. Est-ce que la Première ministre approuve? le salaire de 6 millions du PDG et de son prime de séparation de 10 millions. ministre de l'énergie, merci. Est-ce qu'on parle de coûts Le conseil d'administration, pardon, la commission de l'énergie de l'Ontario établit les ré fixe les règles comme le congé du mais cela n'enlève en, rien sur la facture d'électricité et la série protège et les contribuables et consommateurs et cet organisme continuera d'assurer suivi à cet égard. L'automne dernier, la Commission de l'énergie de l'Ontario a plafonné à 10 du salaire de base permettant d'économiser de l'argent aux consommateurs. La Commission de l'énergie de l'Ontario continue à travailler avec Atro-One pour que l'entreprise devienne meilleure. Nouvelle question. Chef de l'opposition intérimaire, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. En reprenant... Le commentaire de la VG, le ministre de l'Énergie a dû dire ceci. Notre plan a été approuvé par ses semblables par les grands cabinets comptables du Canada et de Lloyd. La VG a dit que ce n'est pas vrai. Monsieur le Président, est-ce que les cabinets comptables ont mentionné qu'ils avaient approuvé le plan? ministre, nous avons deux cabinets comptables de classe mondiale et je dois dire que je vais vous parler des règles comptables ou des pratiques comptables dans le secteur public et par public sur la base des recherches, des libérations et de l'avis d'un autre cabinet comptable. Important, nous pensons que les politiques comptables adoptées par la CRI sont conformes avec les pratiques comptables du secteur public. Deloitte a déclaré a conclu que tous les actifs et passifs reconnus par les demandes de ces politiques sont conformes aux critères de reconnaissance en vertu des pratiques comptables du secteur public au Canada. De plus, Ernst, Ernst Young et la Vg et a consulté sur une base continue. Merci. Complémentaire. Bien. Merci, M. le Président. Encore une fois, au ministre de l'Énergie, c'est intéressant qu'il utilise ces phrases qui n'ont rien à voir avec de quoi il s'agit. En ce qui concerne KPMG, Ernst de Young et Deloitte, la vérificatrice générale a dit, et je cite, que certains des travaux qui ont été faits, par, qui ont été mentionnés par le ministre n'équivaut pas à une approbation de la comptabilité dans le cas de euh, l'électricité du gouvernement, de la comptabilité. Est-ce que la vérificatrice générale a raison? Merci, M. le Président. Encore une fois, je ne pense pas que je dois répéter ce que je viens de, répéter, de dire parce que je sais que les députés d'en face l'ont bien entendu la première fois. Mais je dois dire, comme KPMG l'a mentionné, ces politiques et ces politiques de comptabilité sont conformes avec les normes dans le secteur public. Deloitte a satisfait aux critères de reconnaissance dans le cadre de la comptabilité dans le domaine public. Et je l'ai déjà mentionné, c'est un choix politique que nous avons fait dans ce gouvernement et nous l'avons fait pour nous assurer qu'on a un système qui est propre, abordable et fiable pour les contribuables d'aujourd'hui et pour demain. Et, Monsieur le Président, parce que le plan d'équité en matière d'électricité permet d'emprunter sur les, le passif, sur l'actif et non pas sur... La, euh, les tarifs réglementés, et c'est comme ça qu'on a, qu a procédé. Merci, M. le Président. Et encore une fois, le ministre a dit qu'on a travaillé avec KPMG, avec Ernst Young, et nous avons travaillé avec Deloitte. Citation Ils se sont tous entendus que les normes comptables sont fiables sauf la vérificatrice générale a dit que ce n'est pas véridique, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas approuvé les comptes. Donc, est-ce que le ministre va être franc avec nous ici aujourd'hui? Ministre, je vais répéter encore une fois, voici ce que KPMG a dit dans une déclaration publique fondées sur, fondé sur leurs recherches et leurs délibérations. Et euh, selon un autre euh, cabinet comptable, KPMG a dit que les politiques de comptabilité adoptées par le CRE sont en conformité avec les normes publiques. Et les politiques et la mise en œuvre de cette procédure pour le plan d'équité en matière d'électricité a été revue et examinée par des dirigeants, des hauts fonctionnaires au sein de mon ministère, le ministère des Finances et du conseil du trésor et le bureau du contrôleur indépendant, l'autorité financière, le CRE, l'OPG, ainsi que des euh, firmes comptables indépendantes. Nous allons continuer de, de, de faire nos travaux et d'assurer la euh, Diligence raisonnable. Nouvelle question, chef de l'opposition euh, du troisième parti. Merci. Je voudrais premièrement dire que je regrette de ne pas avoir été ici pour entendre les commentaires. J'étais au mémorial de Young et Finch et je dois dire que c'était une scène très émotionnelle. Et ensemble, on doit être en deuil et on doit chercher un chercher à voir la justice. Je voudrais commencer avec ma question en demandant à la Première ministre les hôpitaux sous-financés chaque année alors qu'elle était au gouvernement, et de savoir si elle est surpris avec ce sous-financement que ça a créé la crise qu'on voit actuellement. Je reconnais et j'apprécie que la chef du troisième parti était au mémorial ce matin. Moi, je vais y aller dans quelques minutes. Mais elle n'a pas mentionné le fait que le service dans nos hôpitaux est absolument excellent. J'ai parlé de la réponse des médecins, des infirmières, tout le personnel à Sunnybrook, précisément, mais je pourrais le, dire la même chose pour tous les hôpitaux dans la province qui ont bien répondu aux besoins dans leur collectivité année après année, mois après mois, et nous les avons appuyés dans cette démarche. Nous avons augmenté le nombre d'infirmières, de médecins et le financement aussi. Et nous reconnaissons qu'on doit en faire encore plus. C'est pour cette raison que de plus de 500 millions de dollars dans le budget de, de l'année dernière, il y a 822 millions de dollars qui sera pour financer les hôpitaux cette année. Et complémentaire, après 15 ans, nous avons le moins euh, grand nombre de lits d'hôpitaux dans le pays. Et la première ministre a mis à pied 1 500 infirmières et le Doug Ford a dit qu'il allait réduire de 4 Tout, ça veut dire 32 000 infirmières sur 4 ans. Et de mettre à pied tous ces infirmières veut dire que euh, et la crise en est comme elle est. Suite à mettre à pied 1600 infirmières et euh, imaginez la situation après mettre à, et si on mettait à pied 32 000 infirmières, est-ce qu'elle va admettre qu'elle a créé cette crise, la première ministre À La première ministre, je pense que ce qui sous-tend cette question de la part du chef du troisième parti, c'est qu'elle ne croit pas que le système fonctionne bien. Elle ne croit pas que alors que les gens se présentent à l'hôpital ou aux médecin ou à une infirmière autorisée ou à une clinique ou un centre communautaire, que, et on en a bâti plusieurs une douzaine dans la province, et elle ne croit pas que les gens reçoivent de bons soins. Et je dois dire à la chef du troisième parti que c'est absolument faux. Les gens dans la province savent qu'ils peuvent dépendre sur les, systèmes, sur les systèmes de soins de santé. Ils savent que l'hôpital et la clinique, leur centre de santé communautaire, ils savent qu'en se présentant-là, ils vont recevoir de très, très bons soins, des soins excellents. Ils le savent parce que nous avons appuyé le système et nous allons continuer de le faire. Dernière complémentaire, ce que la Première ministre a oublié de mentionner, c'est la médecine dans les couloirs, la crise qu'elle a créée dans nos hôpitaux. C'est les préoccupations qu'on aborde ici en tant que néo-démocrate. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne doivent pas choisir entre les libéraux qui ont créé cette crise avec le sous-financement dans les soins de santé et les, les partis progressistes conservateurs qui empireraient encore la situation en réduisant les financements dans, le, dans les systèmes de soins de santé. Moi, je vais financer les hôpitaux de manière appropriée. J'ai fait cet engagement. Nous allons mettre fin à la médecine de couloir. C'est un engagement que nous avons fait. Et pourquoi est-ce que la Première ministre n'admettra pas qu'elle qu est responsable de la crise de la médecine en couloir qu'elle a créée, ministre des soins de, soins de santé et des Soins de longue durée? Merci, Monsieur le Président. Et comme la Première ministre l'a mentionné, nous continuons d'investir à tous les ans. Et je voudrais euh, aborder la question des infirmières dans notre système de soins de santé parce que le chef du troisième parti a mentionné euh, des euh, compressions imaginaires. Depuis que notre gouvernement est en poste, depuis 2003, il y a plus de 30 000 infirmières qui ont commencé à travailler en Ontario. C'est une augmentation de 27 et même dernièrement, il y a 1 200 nouvelles infirmières et infirmiers qui sont employés comparé à l'année dernière. Ce sont des augmentations importantes, année après année. Et en fait, il y a presque 10 000 infirmières qui travaillent depuis 2013, nouvelles infirmières ce sont des faits. que Nous sommes en, en train d'augmenter la taille de, de, de la main d'œuvre des, des infirmières et sont une composante essentielle de, des, du système de soins de santé. Nouvelle question, chef du troisième parti. Ma nouvelle question est aussi à la Première ministre. La médecine de couloirs est arrivée à une telle crise que London Science a dû développer un nouveau protocole de transfert dans les couloirs. Le vice-président de London Health a dit que ce n'est pas le seul hôpital qui est touché par ce protocole. On voit de plus en plus cette situation se produire parce que euh, on, est, on a trop de pression en ce qui concerne la capacité. Est-ce que la Première ministre va continuer de nier qu'il y a une crise de médecine dans les couloirs dans la province de l'Ontario? À la Première ministre, je ne vais pas nier le fait qu'on a un besoin de continuer d'augmenter de, le financement dans les systèmes de soins de santé. Il y a une démographie vieillissante, particulièrement dans des régions de croissance où il y a de grandes préoccupations en ce qui concerne d'avoir plus d'appui. C'est pour cette raison que nous investissons 822 millions de dollars de plus dans les hôpitaux directement. C'est une augmentation de 4,6 de manière générale, et c'est de plus de l'augmentation de 3,2 qu'on a mis en place l'année dernière. Ça va augmenter la capacité de réduire les listes d'attente et ça va améliorer l'accès aux soins de santé pour les familles de l'Ontario. Mais de plus, Monsieur le Président, nous investissons dans les soins à domicile, dans les soins de santé mentale. Nous élargissons notre couverture d'assurance médicaments pour les aînés. Nous reconnaissons qu'il y a eu une transformation dans les soins de santé. Les gens veulent avoir des soins à domicile et c'est pour cette raison que nous continuons d'investir ainsi que d'investir dans les hôpitaux. Complémentaire. Monsieur le Président, il y avait un grand besoin de financement et de soutien, alors que le, la Première Ministre, durant les dix années, il a, elle a mis un gel sur le financement. Il y avait un besoin à ce moment-là là. Pendant des années, les néo-démocrates abordent des questions, les récits des, des gens qui reçoivent des soins dans les couloirs ou dans les toilettes ou dans les salles alternatives. Les gens font de leur mieux. Les lumières sont toujours allumées. Les gens n'ont pas de... Euh, euh, on ne respecte pas leur euh, vie privée. Ce ne sera pas tout simplement dans les couloirs. Ils vont, mettre, ils vont mettre des gens partout, dans tous les endroits, à part devant une porte ou dans les escaliers. Voici la situation comme elle est en 2018 dans cette province. Intervention du président. ministre des Relations autochtones et de la Réconciliation est averti. Je vais m'en occuper, merci. Le ministre des Affaires autochtones et de la Réconciliation est nommé. Ministre de l'environnement et en matière de change, du changement climatique est averti. La euh, troisième partie peut compléter sa question. Est-ce que la Première ministre nie encore qu'il y a une crise de, de, de médecine de couloir dans les hôpitaux de l'Ontario, euh, Madame la Première ministre Je pense que c'est très clair que euh, les, euh, on devient très émotif aujourd'hui et je dois encore dire à la chef du troisième parti que nous avons augmenté le financement des hôpitaux et d'une année à l'autre on a augmenté le financement pour les soins à domicile et dans d'autres domaines du, des, du système de soins de santé qui doivent être mis en place parce que les gens demandent d'avoir des soins de différentes façons je pense que euh, ce que et ministre des, euh, des Affaires autochtones et de la réconciliation. C'est à un moment où nous savons que les professionnels des soins de la santé sont les meilleurs, parmi les meilleurs au monde. On doit les soutenir, les reconnaître pour tout le travail qu'ils font et en tant que professionnels qu'ils sont. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Dernière complémentaire, Monsieur le Président, quatre ans de gel, aucune augmentation. Voilà ce que la Première ministre a fait, et elle peut le dépeindre de toute façon qu'elle le veut, mais voilà les faits. Aucune augmentation ne veut pas dire qu'ils ont augmenté le budget des hôpitaux, ça veut dire qu'ils ont mis un gel pendant quatre ans. Doug Ford a dit qu'il va privatiser dans tout ce qui comprend les systèmes de soins de santé. Les libéraux nous ont donné la crise de, euh, de médecine de couloir, Donc, on ne peut pas leur faire confiance pour trouver une solution. Mais il y a une autre façon de s'y prendre parce que moi, j'ai un plan pour permettre aux hôpitaux d'avoir un financement approprié et stable qui va mettre fin à la crise et d'ajouter 2000 lits immédiatement. Pourquoi est-ce que la première ministre ne peut pas admettre qu'elle a créé la crise de santé dans les couloirs dans la province de l'Ontario? Premièrement, l'allégation que le chef du troisième parti est en train de faire n'est pas vrai. Nous avons augmenté le financement d'une année à l'autre pour les hôpitaux. Nous reconnaissons qu'on doit apporter un investissement supplémentaire. C'est pour cette raison qu'il y a une augmentation de 4,6 822 millions de dollars. Mais je dois dire au chef du troisième parti que en tant que première ministre de cette province, en tant que gouvernement, on a la responsabilité de se pencher sur tout le système de soins de santé dans son entier, de se pencher sur tous les aspects du système de soins de santé et de nous assurer que nous répondons à l'évolution des besoins des gens dans la province. Nous avons une démographie vieillissante. Les gens nous ont dit qu'ils veulent rester à domicile, ils veulent plus de soins à domicile, ils veulent des... Des soins de santé de manière. Euh, qui soient prodigués de manière différente. Et c'est ce qu'on a fait. On a augmenté les médecins, les infirmières et les professionnels des soins de santé. Député de Leeds-Grenville, ma question est à la Première ministre. Ça fait un, un mois et demi depuis que la Première ministre a parlé aux opposants du, euh, du site d'enfouissement des méga. Moi, j'ai été très clair qu'on ne devrait pas avoir un site d'enfouissement dans ma circonscription. Elle a honoré son engagement, mais j'ai une question pour elle aujourd'hui. Est-ce qu'elle est, qu est d'accord avec moi ou avec les résidents de la localité, la municipalité, le grand chef Benedict, que c'est la mauvaise décision imposée de d'ouvrir un site d'enfouissement, ministre de l'environnement en matière de changement du changement climatique. Merci, Monsieur le Président. Merci de la question très importante en ce qui concerne ce site d'enfouissement. Et je sais que c'est un euh, sujet très euh, sensible et je comprends que l'emplacement des sites d'enfouissement ou euh, la taille de ces sites d'enfouissement peut être quelque chose de très sensible. Personne n'est content s'il si y a un site d'enfouissement qui euh, et dans leur, ils se retrouvent dans leur collectivité. Mais je dois dire, Monsieur le Président, que l'emplacement de ces sites d'enfouissement, c'est un sujet très sérieusement, sérieux et nous avons une, un processus très rigoureux avant d'émettre une ordonnance ou une permission d'emplacer de, un site d'enfouissement donner plus de détails en ce qui concerne les efforts que nous prenons pour traiter des déchets. Euh, complémentaire, M. le Président, c'est le même ministre qui s'est moqué de mes commettants lorsqu'ils ont soulevé leurs préoccupations légitimes en disant que les déchets d'une personne et le trésor d'une autre personne. Je peux vous assurer que ces déchets ne sont pas des trésors pour ceux qui sont forcés de vivre avec près de chez, chez eux. La première ministre, alors qu'elle était dans ma circonscription, elle a dit à euh, mes commettants qu'ils avaient un très bon argument. Son propre ministre de l'Environnement et du changement climatique a dit qu'on n'a jamais ouvert un site d'enfouissement sans des permissions si désuets. Habituellement, les sites d'enfouissement sont emplacés après 1 à 8 ans, mais tandis que dans ce cas-ci, c'est plus de 20 ans. Je vais vous… Est-ce que vous allez être de mon côté de dire que non, on n'imposera pas un site d'enfouissement euh, sans une consultation avec la municipalité, avec les peuples autochtones et avec une déclaration de la part du conseil municipal? Ministre. Monsieur le Président, je pense que les députés d'en face doivent comprendre un peu plus en ce qui concerne. Le, la loi sur l'économie circulaire et notre loi euh, libre de déchets en Ontario, je dois dire que ED19, le site d'enfouissement, est valide en vertu de plusieurs conditions seulement si le site d'enfouissement va être construit comme il a été établi euh, d'emblée originalement. Et alors que les évaluations de l'environnement et les approbations sont encore valides, le ministère va exiger qu'il y aura une nouvelle évaluation s'il y a des changements en ce qui concerne le projet, que ce soit l'agrandissement, la surveillance ou euh, l'électiviat. Le ministère exige qu'il y a une nouvelle évaluation s'il euh, élargissent le site d'enfouissement. Nouvelle question, député de toronto danforth Au premier ministre suppléant, il s'est avéré que cinq locataires étaient expulsés de leur appartement en raison des rénovations du propriétaire. Le propriétaire a ignoré le droit de ces personnes et finalement a trouvé de nouveaux locataires. Et le loyer a été triplé. On l'appelle une reine expulsion. Le gouvernement avait eu l'occasion de soutenir nos amendements visant à mettre un terme aux lacunes qui permettent aux propriétaires d'expulser leurs locataires pour euh, augmenter le loyer. La première ministre, pourquoi elle s'est opposée à ces amendements? Le premier ministre suppléant. Le ministre du Logement. Merci, M. le Président. Je remercie le député de Toronto, Danford, de sa question. En fait, notre gouvernement a apporté des changements importants pour élargir l'application du contrôle des loyers. Par le passé, 250 000 ontariennes n'ont pas profité de cette protection. Dans le cadre de notre plan pour le logement équitable, nous voulions faire en sorte que les locataires et les protections nécessaires nous avons élargi l'application la, du contrôle des loyers nous avons créé une euh, loyer ou plutôt une bail euh, normalisée qui offrira davantage de protection à tous les locataires de la province et précisera les obligations du propriétaire ainsi que les droits des locataires je suis heureux d'en dire euh, davantage euh, lors de la réponse complémentaire complémentaire vous n'avez pas protégé ces locataires au premier ministre suppléant. Les propriétaires exercent des pressions pour faire expulser des locataires pour qu'ils puissent augmenter le loyer. Les locataires de Parkdale nous ont dit qu'un propriétaire a négligé, négligé des rénovations de base, mais finalement a installé des, des appareils de luxe qui étaient censés être payés par ces locataires à faible revenu. Donc ces personnes sont obligés de financer ces choses ou de se faire expulser. Ces locataires ont décidé d'aller en grève de loyer. Pourquoi est-ce qu'ils sont obligés de le faire pour, Tout simplement pour euh, faire en sorte que leur logement soit sécuritaire et abordable. Le ministre. Je ne peux pas parler des cas particuliers qui sont devant les tribunaux des locataires et des propriétaires. Nous avons une bonne loi sur la location et usage d'habitation. Et parfois, l'unité d'application du ministère du Logement mène une enquête. Et s'il y aura des problèmes, des accusations seront portées. Si un propriétaire tente d'obliger ses locataires de payer des frais exorbitants, le tribunal. Pour faire en sorte que seuls les coûts raisonnables soient payés par les locataires. Et si un propriétaire expulse de manière illégale les locataires, il y a des mécanismes pour protéger les locataires. Nouvelle question, le député de Lambton-Cat Middlesex. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Un grand nombre de personnes en Ontario dépendent du gaz naturel pour chauffer leur domicile et pour faire marché leurs appareils. Lorsque la taxe sur le carbone a été mise en place par le gouvernement, la vie est devenue plus coûteuse pour grand nombre de personnes en Ontario. En 2017, le coût de ce système sur les, les factures de gaz naturel était environ 80 de plus par an. Mais selon les prévisions à long terme de la Commission de l'énergie de l'Ontario, ce coût passera à à 336 dollars par an. C'est une augmentation de 317 Monsieur le Président, combien le gouvernement libéral obligera-t-il aux familles de payer pour le gaz naturel? Le ministre des Finances, on parle. D'un système de plafonnement échange qui nous permet de percevoir 2 milliards de dollars de plus pour financer des projets d'énergie verte et qui nous permettent d'augmenter notre PIB. Comme peut-être vous, vous avez remarqué, je suis prêt à passer aux avertissements. De plus, Monsieur le Président, nous améliorons l'accès au gaz naturel qui n'ont pas cet accès. Et c'est en raison de notre programme qui permettent au financement de ces projets d'immobilisation. Et c'est un projet auquel les partis d'opposition se sont opposés. C'est une nouvelle économie et il y a plus de croissance dans notre province. Complémentaire au ministre des Finances. Lorsque les libéraux et les NPD ont créé la taxe sur le carbone, ils savaient que cette taxe serait au détriment des familles. Tout devient plus coûteux. La taxe est cachée sur la facture de gaz naturel et la TVH s'y ajoute. Le gouvernement a-t-il la volonté d'augmenter la taxe pour qu'elle passe de 80 à 336 par an. Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de prendre la parole et de parler du plafonnement et des changes. Bien entendu, la décision évoquée portant sur les factures des consommateurs, le plafonnement et les échanges la manière par laquelle ces éléments figurent à la facture d'électricité, cette décision a été prise par la CEO qui réglemente de man manière autonome le secteur de l'énergie. Et c'était en raison des consultations avec les consommateurs, les acteurs environnementaux. Le député de Prince Edward Hastings, vous ne vous comportez pas de manière appropriée, vous êtes averti. Merci, Monsieur le Président. La CIO avait indiqué que les coûts de plafonnement échange font partie de, de l'infrastructure de gaz naturel. Pour citer la Commission, de séparer ces coûts n'est pas conforme à la manière par laquelle les autres coûts figurent à la facture d'électricité. une nouvelle question. La députée de Windsor-Ouest au Premier ministre suppléant. Le casino de Caesar Windsor est en euh, perturbation de travail depuis trois semaines. Les membres du syndicat sont prêts à négocier, ont été prêts depuis le début de la grève, mais les deux côtés sont nécessaires. Et les dirigeants de Caesar n'ont pas la volonté de participer aux négociations. En fait, tous les programmes au casino ont été annulés jusqu'au 19 mai. Les casinos fonctionnent en partenariat avec euh, OLG, une entité gouvernementale. Ces travailleurs euh, rendent possible la perception des centaines de millions de dollars de, de recettes des casinos. Et donc, ils méritent un partenaire en négociation. La première ministre demandera-t-elle aux dirigeants de ce casino de retourner à la table de négociation? Le ministre du Travail... Merci à la députée de sa question concernant la grève au Casino Caesar. Nous avons l'un des meilleurs bilans en matière de résolution de différents. Lors des conventions collectives, 98 des problèmes entraînent une solution sans grève, sans débrayage. La députée de Kitchener-Waterloo vous est avertie. Veuillez terminer. À l'heure actuelle, le casino a 2 employés qui sont euh, membres du syndicat Unifor. et sont en grève depuis le 6 avril. Lors de la date limite, un accord a été conclu, mais il n'a pas été ratifié par les membres du syndicat. Complémentaire. Un petit rappel les deux côtés sont nécessaires à la table des négociations et le casino Caesar's n'y participe pas. Personne ne demande à la première ministre de se mêler des conventions collectives, mais on lui demande de faire en sorte que les dirigeants participent aux négociations de bonne foi. Les dirigeants n'ont pas même programmé les dates de négociation avec le syndicat et n'ont pas la volonté de de consulter les travailleurs de première ligne. Les pertes à l'économie de Windsor euh, totalisent quelques cent millions de dollars. Les travailleurs ont besoin d'un partenaire qui a la volonté de conclure un accord. Le manque de volonté de ces juges de participer aux négociations reflète la première ministre, car elle s'occupe des casinos provinciaux. Quand fera-t-elle ce qui s'impose et quand fera-t-elle en sorte que les dirigeants jeux se retournent à la table de négociation Le ministre du Travail, je remercie la députée de sa question complémentaire. Nous avons un excellent bilan en matière de résolution de différents. Nous avons parmi les meilleurs arbitres du pays et nous nous servons de leur expertise dans ce genre de situation. Un accord a été conclu à la table. L'accord a été envoyé aux membres du syndicat, mais il n'a pas été ratifié. Donc, le 18 avril, les arbitres sont retournés à la table de négociation. Je suis d'accord, c'est la responsabilité de l'employeur, ainsi que le syndicat, de s'efforcer à résoudre les différends à la table de négociation. Je ne comprends pas pourquoi la députée me demande, en tant que ministre du Travail, de se mêler de cette affaire. Nous ne fais, nous le faisons pas. Nous fournissons notre aide et nous demandons à tous les deux côtés de retourner à la table de négociation. Une nouvelle question, le député dancaster Flamborough westdale Cette question s'adresse au ministre du Logement. Dans le budget de 2017, le gouvernement s'est engagé de créer davantage d'équité à l'échelle de la province. Un élément de cet engagement était le projet pilote de revenus garantis. Ce projet pilote vise à déterminer la manière dont un revenu garanti peut améliorer des possibilités d'emploi tout en fournissant une meilleure sécurité de revenus. Le projet pilote a été lancé dans quatre régions, y compris à Hamilton. Et il y a plusieurs essais en cours. J'ai vu des résultats très positifs. Ce projet pilote a été reconnu à l'échelle mondiale. Le projet pilote a été choisi en tant que finaliste pour un prix en innovation. Le ministre pourrait-il mettre à jour cette chambre concernant cette stratégie de revenus garantis Le ministre du Logement, je remercie le député de ses efforts à cet effet. C'est donc le premier anniversaire du lancement de ce projet pilote et je suis heureux d'annoncer que 4 000 personnes reçoivent des prestations. 2 000 personnes font partie du groupe de contrôle. Les participants au projet nous parlent des, des effets transformateurs. Ils arrivent à acheter leurs courses paie le loyer et en fait le projet leur permet de retourner à leurs études pour Ce projet pilote fait partie du plan gouvernemental de favoriser l'essor de tout le monde, que ce soit l'augmentation du salaire minimum, davantage de logements. C'est important de soutenir les gens de la province. Ce projet pilote met en évidence le fait que nous investissons dans les soins plutôt que... que un gouvernement qui couperait les services aux gens. Merci au ministre de sa réponse. Mais comme étant à Hamilton et dans la région avoisinante avo qui participe au projet, voient déjà la différence que fait un revenu garanti. Lana vient de Hamilton et elle participe au projet pilote. Elle est en chambre aujourd'hui avec d'autres participants du projet afin de commémorer le lancement de ce projet il y a une année. Cette personne a la volonté de partager ses expériences lors du congrès en matière de revenus de base à Hamilton en mai. Nous avons hâte d'écouter leurs points de vue et leurs histoires. Je suis fier que notre gouvernement est à la recherche de solutions innovatrices pour soutenir les Ontariens à faible revenu. Le ministre peut-il peut parler des, étapes, des prochaines étapes de ce projet? Le ministre des Services sociaux et communautaires. Merci. Je remercie le député de sa question et je souhaite la bienvenue aux représentants en Chambre. Nous continuons d'évaluer et de mettre à l'épreuve ce projet pilote et nous améliorons les résultats en matière de logement pour les personnes à faible revenu. Cependant, nous comprenons que davantage doit être fait pour soutenir tous les Ontariens à faible revenu. C'est pour ça que le budget de 2018 comprend un investissement historique dans les services sociaux. 2,3 milliards de dollars au cours des trois prochaines années augmentera les prestations d'aide sociale et mettre un terme aux règles inefficaces. Je suis heureux que le NPD ait un plan pour investir dans l'aide sociale. Mais en fait, la vraie menace à l'aide sociale en Ontario, c'est le Parti conservateur. Lors de la dernière époque conservatrice... Une nouvelle question, le député d'Oxford. Merci, Monsieur le Président. Au ministre des Affaires municipales, à l'heure actuelle, seul le ministère de l'Environnement est obligé d'approuver l'emplacement d'un de site d'enfouissement. enfouissement. Les municipalités n'ont pas voix au chapitre malgré les effets importants sur les collectivités. Dans plusieurs municipalités, les conseils municipaux adoptent des résolutions demandant l'autorité concernant l'emplacement des sites d'enfouissement. Le ministre des Affaires municipales croit-il que les municipalités devraient avoir voix au chapitre concernant les choses qui se déroulent dans leur collectivité le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci, M. le Président, et je remercie le député d'en face de son militantisme. Nous sommes en train d'étudier son projet de loi. Notre première priorité, c'est de réacheminer les déchets. Nous donc environ 3 millions de tonnes sont réacheminées des sites d'enfouissement à chaque année. Et grâce à la loi sur l'Ontario sans déchets, à laquelle le député en face est opposé, nous nous sommes engagés à faire davantage. La responsabilité de réduire et de réutiliser les déchets sera, oblig... sera une obligation des producteurs et donc. Il y aura 120 millions de dollars économisés à chaque année. Nous comprenons que les solutions sont nécessaires pour des déchets qui ne peuvent pas être réacheminés. Complémentaire, merci, Monsieur le Président, au ministre des Affaires municipales. J'ai déposé le projet de loi 16 concernant l'autorité des municipalités pour ce qui est des sites d'enfouissement, qui confiera à la municipalité Voix au chapitre pour faire en sorte qu'elles qu acceptent l'emplacement de ces sites en C'est une question de respecter l'autorité des municipalités. Le ministre soutiendra-t-il mon projet de loi qui confiera aux municipalités cette autorité ou est-ce qu'il niera aux municipalités ce droit? Je voudrais que le ministre des Affaires municipales réponde à cette question car c'est une question municipale. Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je me rappelle que lorsque j'ai été conseiller municipal, je sais qu'il n'y a rien qui empêche les municipalités de s'exprimer à cet effet. Le ministère de l'Environnement exige que toute évaluation de sites d'enfouissement nécessite des consultations avec des tiers. des consultations avec le grand public, avec les collectivités autochtones avec les municipalités. Et donc, en faisant ces consultations, les représentants du ministère sont en mesure de trouver des solutions concernant les effets négatifs potentiels de ces projets. Et c'est avant la prise de décision. Nous, nous sommes engagés à collaborer avec les municipalités pour faire en sorte que ces projets protègent l'environnement ainsi que la santé publique. Nouvelle question, le député de Timmins Bay-James. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. Madame la ministre, à Wapiskat, comme bien d'autres collectivités sans route, avait une génération d'électricité par des générateurs au diesel. Il y a eu un déversement important de diesel qui a contaminé la terre sous la garderie, l'hôpital, la résidence pour infirmières et autres installations. Le, le ministère a dit qu'il allait assainir cette région en, dé, en dépensant 1,6 million de dollars, mais lorsque ce déversement a été nettoyé à l'hôpital, cet argent a été dépensé. Est-ce que nouvel investissement a été fait pour continuer ce projet au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci au député de sa question. Je ne connais pas les circonstances uniques de cet événement qui a eu lieu par le passé. Je vais m'engager envers le député et comme quoi je vais examiner la situation de près. Je peux vous dire, Monsieur le Président, que notre gouvernement s'engage à la santé des Premières Nations. Nous avons déjà prouvé ce genre d'engagement avec l'ancien ministre de la Santé et qui a conclu une entente avec la nation Anishina, Anishinaabe pour transformer le système de soins de santé des Premières Nations. Je vais examiner les circonstances de près et donner aux députés une réponse à l'avenir. Question complémentaire. Mais je vais être précis. Votre ministère a fait une allocation, donc la responsabilité a déjà été acceptée. Le déversement se fait, euh, s'est fait à l'hôpital. Alors la collectivité s'est préoccupée. Elle s'est préoccupée comme quoi euh, tout, tout a été euh, interrompu pour euh, nettoyer le déversement à Tawapiscat. Ce que ce dont on a besoin, c'est un engagement. Les dollars alloués au nettoyage, 1,6 million, cet argent doit être réalloué pour que la communauté puisse être nettoyée, les garderies, les hôpitaux, les ambulanciers, les ambulanciers ne soient pas à risque. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai déjà dit, je vais examiner la situation et revenir aux députés. C'est une belle occasion de parler à, à propos de nos nouvelles initiatives. Nous avons un engagement vers les 133 Premières Nations afin de solidifier et renforcer les services de soins de santé en communauté. Nous voulons poursuivre ces services vitaux. Nous créons 60... Équipe de santé primaire pour offrir des services culturellement appropriés et offrir des services à plus de 70 000 autochtones. J'ai visité ces communautés. Je comprends les enjeux sur le terrain. Député des au Nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question et à la ministre de l'Éducation supérieure, l'économie est en croissance, il y a des emplois créés chaque jour. Comme vous le savez, nous sommes le chef de file des G7 et bien sûr, ce genre de croissance économique est accompagné par une croissance démographique. Merci à la ministre de cette présentée lors de l'annonce éducationnelle. Brampton est une ville vibrante. C'est la deuxième communauté la plus vibrante au Canada. La population des jeunes va augmenter de 20 d'ici 2035. Il y a une économie forte, une économie stable et un bon esprit communautaire. J'aimerais demander à la ministre si elle pouvait nous expliquer en détail quelles sont les initiatives d'accès à l'éducation pour les jeunes personnes. À la ministre de l'Éducation supérieure, merci aux députés dévoués des Tobicots Nord. Merci de sa question. Monsieur le Président, nous savons que nous avons de très belles collectivités, un très beau système d'éducation. Nous avons toute une classe ici. Il est important de leur donner de l'espoir pour l'avenir. Notre gouvernement reconnaît que Brampton est une ville. Et qui est une ville formidable. Grâce au leadership de notre premier ministre, nous nous sommes engagés envers la population de la région de Peel. Nous leur avons promis de construire un campus universitaire. Nous avons demandé aux collèges et aux universités d'établir un partenariat. Je suis fier de prendre la parole afin de vous dire que nous avons tenu cette promesse. Le député de Brampton West, de Mississauga, Brampton West et un autre député ont annoncé que l'Université Ryerson et le Collège Sheridan vont créer un campus qui se concentre sur la population de Brampton. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, je suis au courant de la façon dont la population de Peel est absolument emballée de cette annonce. La population de Brampton veut rester dans sa collectivité et a demandé un accès à l'éducation. Notre gouvernement a tenu sa promesse. Félicitations à la ministre pour ses initiatives. Qu'on parle de garderies, de services informatiques à l'école, les taux de diplomation augmente. Il y a 235 000 étudiants qui n'ont pas de frais scolaires à payer. Parlez-nous de cet investissement d'éducation dans la région de Peel. Merci encore aux députés d'Etopico au Nord. J'aimerais remercier tous les membres du caucus de la région de Brampton et de Peel d'avoir été à la tête de cette initiative. Brampton est au milieu du couloir d'innovation du Canada. Nous voulons que les gens restent dans leur région. Et des programmes tels que des, la gratuité scolaire, les collèges et les universités sont de plus en plus accessibles à de plus en plus de familles. C'est vraiment le centre de la science-technologie, les arts et les mathématiques. Nous améliorons une région déjà talentueuse. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous avons investi 90 milliards de dollars afin d'appuyer cette initiative à la population de Brampton. Des dizaines de milliers de petites entreprises travaillent déjà dans la région. Les entreprises auront... Intervention du Président. Merci. Nouvelle question. Député de Lanark, Lennox et Adamton. Au procureur général... Le procureur général donne des conseils au cabinet et protéger l'intégrité de la couronne. Depuis les dernières semaines, la première ministre a fait des campagnes sur le dos des contribuables. 39 événements et pour cela, la première ministre fait l'objet d'une enquête. Est-ce que, est que le procureur général va mettre fin à cette pratique sur le dos des contribuables au procureur général, merci beaucoup, Monsieur le Président. Premièrement, j'aimerais dire aux députés d'en face que la Première ministre ne fait pas l'objet d'une en, enquête. Le député d'en face a déposé une plainte à Élections Ontario et Élections Ontario examine toutes les plaintes qui leur sont présentées et donne une réponse gabarit, comme dans ce cas-ci. Je continue à remarquer la façon dont les députés d'enfance, d'en face, l'équipe de Doug Ford, ne veulent pas que Kathleen Wynne parle du mieux-être. Notre stratégie de créer des occasions pour les Ontariens qui travaillent fort, c'est une stratégie qui fait en sorte d'élargir l'assurance médicaments plus les enfants jusqu'à 25 ans et les aînés de 65 ans et plus pour la gratuité des médicaments. C'est une stratégie qui va offrir plus de lits de soins de longue durée et qui va donner plus d'investissement dans le système de santé. Question complémentaire au procureur général. Ce gouvernement fatigué et scandaleux On voit de nombreuses pratiques douteuses, mais la Première ministre se sert de l'argent des contribuables pour faire des campagnes dans toute la province. Est-ce que le procureur général va orienter son Conseil des ministres de ne pas éliminer des documents importants ou des courriels qui feraient obstacle à l'enquête du chef du district électoral Le directeur général des élections. Les Ontariens veulent savoir ce que cache Doug Ford, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que les médias le suivent Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que les médias lui posent des questions Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas aux questions médias Parce que Doug Ford a un programme d'élimination et d'élimination de budget. Veuillez terminer. Doug Ford veut diminuer les impôts pour les grandes sociétés. Il va diminuer le salaire minimum pour les Ontariens qui travaillent fort. Il va diminuer les investissements dans la santé. It's never too et jamais trop tard. Le député Lanark, Frontenac, Le lennox Addington, un avertissement. Le ministre de l'Infrastructure, député de Leeds-Granville, vous avez tous un avertissement. Et ça va jusqu'à cet après-midi. Nous avons un vote différé sur la deuxième lecture du projet de loi 31, loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à édicter et à modifier diverses lois. Appelez les députés, c'est une sonnerie de cinq minutes. Veuillez vous asseoir à tous les députés. Je ne poserai pas cette question. Le 10 avril 2018, le monsieur Souza... Avis favorable, veuillez vous lever. Mr. Bradley Mr. Del Duca Del McMahon Ms. Naidu Harris <-lingen5> Ms. Ms. Ms. Jasset Mr. Shirelli Mr. Shirelli Mr. Mr. Chan Ms. Ms. McCharles Mr. Mr. McMeekin Mr. Takar <-allen5> Mr. Mr. Mr. Mr. Duguid, Mrs. Mrs. Mr. Sandles Mr. San Ms. Ms. Ms. Matthews Mr. Gravel Mr. Gravelle, Mr. Ballard, Mr. Ballard Madame Lalonde Madame Lallon, Mr. Moridi, Mr. Moridi Mr. Hunter, Ms. Hunter Mr. Hunter, Ms. Hunter, Hunter Mr Coteau Mr. Coteau Mr. Leal Mr. Leal Mr Mr. Thibault Mrs. Albanese Mr. Rinaldo, Mr. Rinaldi. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Berardinetti. Mr. Berardinelli. Mr. Delaney. Mr. Delaney. Mr. Dillon. Mr. Dillon. Ms. Dammerla. Ms. Dammerla. Ms. Vernier. Ms. Vernier. Mr. Milchick. Mr. Milchin, Mr. Mrs. McGarry. Mrs. McGarry. Mr. Morrow. Mr. Morrow. Ms. Mally. Ms. Mally. Madame De Rosia, Madame De Rosier. Mr. Cadre. Mr. Cadre. Mrs. uh Mrs. Mangat. Mrs. Mangas. Mr. Clark. Mr. Clark. Ms. Wong. Ms. Wong. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Dunn. Mr. Dom. Miss Hogarth. Miss Hogarth. Miss Koala. Miss Koala. Koala. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mr. Potts. Mr. Potts. Uh -oh. okay. All those opposed. A vie contraire, veuillez vous lever un par un. <laughs> Mr. Harding, Mr. Harding, Ms. Ms. McLeod, Mr. Wilson, Mr. Wilson, Ms. Jones, Ms. Jones, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Yakabuski, Mr. Yakabuski, Mr. Hillier, Mr. Hillier, Mr. Miller, Paris San Muskoka, Mr. Miller, Paris San Muskoka, Mr. McNaught, Mr. McNaught, Ms. Scott, Ms. Scott, Ms. Thompson, Ms. Thompson, Mrs. Murteau, Mrs. Marteau, Mr. Yurek, Mr. Yurek, Mr. Walker, Mr. Walker, Mr. Bailey, Mr. Bailey, Mr. Nichols, Mr. Nichols, Mrs. Monroe, Mrs. Monroe, Mrs. Monroe. Mr. McDonnell, Mr. McDonald, Mr. Petipe, Mr. Petipe, Mr. Cole, Mr. Cole. Mr. Vantong, Mr. Vantong, Monsieur Bisson, Monsieur Bisson, Ms. Horvath, Ms. Horvath, Madame Gelinas, Madame Gelinas, Ms. Fife, Ms. Fife, Mr. Tabins, Mr. Tabins, Monsieur Monte. Monsieur Monte. Mrs. Sattler. Mrs. Sattler. Mr. Natasha. Mr. Natasha. Uh, Ms. Ms. Ms, Ms. Uh, Ms. Taylor, Ms. Taylor, Ms. Forster, uh, Ms. Forster, Mr. Hatfield, Mr. Hatfield, Mrs. Gradsky, Mrs. Mr. Gates, Mr. Gates, Ms. French, uh, Ms. French, Mr. McLaren. Mr. McLaren. et les non 38. Les oui étant 49 et les non 38, je déclare la motion adoptée. Deuxième lecture du projet de loi le 23 avril 2018 concernant la motion le projet de loi est renvoyé au comité permanent des finances puisqu'il n'y a pas d'autres vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 3 heures cet après-midi.